Chers ultras, chers ultrat, bienvenue dans une petite cuisine. Aujourd'hui, on va faire euh, une petite entrée, un petit plat, un dessert. Le dessert, j'en ai entendu parler. On a vraiment, on a une seule question à se poser, chat. Est-ce que tu préfères t'asseoir tranquillement sur une énorme bite et manger une belle tarte aux fraises Ou manger une bite et t'asseoir sur une tarte aux fraises Tu préfères quoi, chacal Nous allons... Préparé avec monsieur Cyril en dessert je peux vous le dire une tarte aux fraises mais attention pas n'importe quelle tarte aux fraises une tarte aux fraises revisitée. Qu'est qu ce qu'on mange au midi J'ai raconté que de la merde C'est vrai <rire> Non non genre, genre j'ai raconté n'importe quoi genre en fait je me réveille avec eux tu vois et j'ai même pas fini mon café Ouais c'est vrai c'est vrai euh, Je savais pas ce que c'était l'entrée Ok et Chrometsky de chèvre de chef. Ah, tu, tu, tu Alors, les comédies de chef, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petites boules comme ça, de ce qu'on veut, qu'on va paner deux fois et frire. Vous savez pourquoi Moi, je suis rassuré, du moins. Parce que je ne mangerai pas ce que je vais faire, c'est Micheline qui va le faire. <rire> si je me mange un petit ongle, il y a une ronure qui tombe. Accident de travail. avec que je l'avais fait, ça, euh... dans les pattes. Oui. Elle, elle m'a dit, oh, le parmesan, il est bon. En il... plat principal, nous avons le, le fameux, l'incontournable, Et autant symbolique pour toi que pour moi. C'est euh, un plat euh, incontournable du sud-ouest. Et... Mmh ah, tu t'en souviens fait C'est oui. la Shoah de Vaud. Donc, c'est un plat typiquement, euh, typiquement euh, du sud-ouest. C'est un plat qui se prononce pas comment il s'écrit. C'est la Shoah. On va avoir besoin de poivrons rouges, d'oignons, de piment doux, okay. jambon cru de Bayonne et de l'épaule d'agneau ou, ou de la blanquette. En premier, on va faire revenir tous les légumes. Okay on, va les tailler, on va les tailler, ou ouais. ou euh... oh, on va les tailler. Oh Comme ça on sent... les... C'est bon. bon, de toute façon c'est Michelin qui mange, moi j'ai à aquaponé, Mais, là, tu toi tu peux pas Non, non, oh. non, non, non. <rire> T'imagines T'as pas un gros croc <rire> dans l'oignon Je t'ai dit que tu devrais utiliser ta mémoire. C'est ta mémoire sensorielle. Mec, j'ai une mémoire sensorielle de ouf tu m'as déjà vu les balancer et pour tirer à travers le mur, mec j'ai livraison express dans ma tête. Ça va être dur. La cuisine, elle va être dur. Attends, mais, Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là, gros En gros, non, je l'ai ouvert. Non, je je l'ai ouvert. <rire> en fait, il faut enlever le blanc. T'es trop fort. Okay. T'es okay, trop okay, fort. Ça, c'est indigeste. Pas... Genre, tu peux pas manger ça. Ah ouais, ça, il faut pas Ouais. Tu plantes ta, la pointe ici. Tu fais le tour comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ok Et tu l'enlèves avec les doigts. Je suis go Mais oui. Ah <rire> oh, T'as vu le watt que je lui ai collé ah, je... Oh merde Ah, oh, ça se déchire Il a mis son gros watt dedans. Oh, oh frère, bien Ok, t'as retiré. Bien. Donc euh, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment parfaitement fait du premier coup, chat. Incroyable hein <rires> <sihir> <haut> <Rimours> ne plus jamais. Oh, non, on va mettre un, un petit peu, une genre deux cuillères à soupe, même pas une cuillère à soupe d'huile de, de tournesol. Tu vas le renverser tout dedans. Ok. Magnifique tintin, ce petit J'adore ce bruit, très satisfaisant. Ce qu'on veut avec ce sel qu'on va mettre dedans, c'est faire sortir l'eau de végétation. On va assaisonner, mais pas énormément euh, non plus, parce qu'on va rajouter notre viande et après on va réassaisonner. On va tailler la viande de la même taille qu'on a taillé, euh, <rire> qu a taillé la, les légumes. C'est bien ce petit morceau de viande, C'est tellement génial. La personne sait ce qu'elle fait, et pourtant, elle est inspectée par son patron, qui regarde par-dessus son épaule. J'ai un peu l'impression que je passe mon BEP cuisine. Il y a déjà un mec de ma classe, gros, qui a fait une balayette à mon prof. Tu sais, on était en seconde à peine, mais il y avait un mec dans ma classe, c'était du rugby, un golgot, gros. Et le prof, sauce confiance, gros, il était sur le côté, comme ça, on avançait pour aller en classe. Il a, il a mis un coup de pied au cul au premier pour qu'il aille plus vite. Ouais. Il partait pour mettre un coup de pied au cul au rugbyman. Il lui a chopé, il a la, il a chopé la patte. <rire> il a balayé la balayé. Il a balayé. Non, non. Genre, ça sent tellement bon. Et il y a vraiment un truc satisfaisant, par exemple, de faire ça avec ses petites mains. C'est marrant, hein c'est génial, je trouve. Tu peux tout rajouter en même temps C'est vrai Oui. Oh putain, c'est le piment d'Espelette C'est que tu vas touiller, touiller, touiller, touiller, jusqu'à ce que toute les, la, la, la viande soit blanche. Oh. Tu vas pouvoir mettre une petite pinch de, de, de piment d'Espelette Ça veut dire quoi, des pinch Une petite pinch comme ça. Ouais, vas-y, mets. Ok. Et du coup, il faut que j'en mette un peu plus, vu qu'il y en a à la moitié euh, sur mon bras. En gros on, on va voir qui t'a rajouté après, c'est pas très grave. D'accord. Docteur Docteur Docteur Oui Miaou, miaou Miaou, miaou <rire> oh. Regarde. Mais, oh, mais c'est vrai qu'il a... aime pas venir ici. Il aime ici. pas venir en cuisine. Je vous présente Monsieur Litchi. Là, comme ça, il peut montrer son trou de balle à tout le monde. <rire> Donc là, ce qu'on va faire, on va faire notre confiture de, de fraises. Donc t'as juste, exactement, juste à les couper en deux Pff, Le pile poil, pile poil au milieu L'ail incroyable de choix chien Même en cuisine là, il... En fait c'est juste des fraises, une cuillère à café de sucre Et en fait on va juste laisser cuire ça doucement au bain-marie pendant une heure Et ça va ça va cuire nos fraises Et ça va rendre un jus Il y, y a des trucs que vous aimez pas, genre le fer qui s'entrechoque Le bruit de la craie sur le tableau Mec, la farine Ok. Genre genre, je, genre je, je peux pas blairer la farine. Tu peux pas la blairer quand même Non mec, et la, la, genre si, elle un insupportable. Si genre je, si tu la vois tu la marras. Si je vois un mec en déguisement de farine, je le rue de coupe. <rire> genre je le mets au sol, je le défonce gros. <rire> mets le doigt. T'as ah oui, c'est trop bien C'est tout Dis, doux. J'aime pas, euh, pas ça gros. On dirait que c'est <rire> comme euh, c'est comme euh, de la neige mais chaud. <rire> Depuis gamin je l'aime pas. Ok. On s'aime pas elle. Moins, aime, moi. Et toi elle t'aime bien ou pas Mais Francine, c'est quoi ce grosse pute aussi gros Tu veux essayer nous Là, il y a nous, on a fait notre pâte! C'est fou, mec, parce qu'il y avait que de la farine, du beurre, as et t'as réussi à faire ça avec cette grosse salope de Francine. Exactement, avec Francine, on a fait ça. Comme tu peux voir là, oh, là il, y a... il y a déjà du sirop qui est sorti. Non, mais mec! Non, mais what? Ça commence un petit peu à se séparer. Mec, donc il y a un petit sirop qui Mais il y a un vrai sirop, il y a un vrai sirop qui commence à venir Imagine, et Elle est presque comme un délire gros Je te porte Je te porte ah, Dans ces trois verres, il y a une senteur que tu connais. Je l'ai fait du plus facile au plus merde, difficile. Du coup, là, j'ai le miel en euh, senteur. Donc tu vas poser ton groin sur les verres. Parce que bon là, est-ce que tu as chié dans l'un des verres Non, c'est vraiment des trucs que tu connais. Là arrive le piège. Si jamais tu ne trouves pas Yannou, je vais préparer un petit shooter d'un petit truc spécial. Mais attends, attends, c'est pas des œufs de Micheline qui sont restés au soleil, ça Euh, si, absolument. Si, si, ils sont restés au soleil. non mais Micheline, te fous pas de ma gueule, ils sont restés au soleil. Tu les as sortis, c'était même pas en frigo. Ils sont restés au soleil. Des œufs, ça se met pas au frigo Elle dit, si. Elle dit, c'est pas obligé. C'est fortement conseillé. Mais Il est cuisinier et toi, t'es une empoisonneuse. Qu'est-ce que tu dis Un petit peu de Wacher, chasse. Un Mais qu qu'est-ce que tu fais frère Un petit peu de vinaigre de riz. <rire> On va mettre un petit peu de sauce teriyaki aussi. Qu'est-ce que qu je t'ai fait Voilà. <rire> qu'est-ce que, qu que j'ai vu je, pense qu pensais, est bien. Je, je pensais que j'étais le meilleur patron. C'est quoi qu qu qu cette histoire On appelle ça un traquenard, non C'est des goûts faciles que mmh. tu peux reconnaître. Je sors. Ok. Il oh, fait super beau, tu vois. en gros, c'est des sirops. C'est vraiment facile. Menthe, citron, pêche. Allez, concentration. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est pas la chatte à ta mère C'est de la menthe C'est de la menthe C'est de la menthe Bravo de de Deuxième. Okay. Oh merde. C'est genre le point est ce qui vient. Le premier truc qui me vient, c'est genre un fruit rouge, tu vois. Non, ouais, peut-être pas le premier truc qui vient alors. C'est un truc que tu aimes pas en dessert. Truc mais c'est un pas, truc que tu gros. prends tout le temps quand il y a du poisson. Et là, ça Citron que vrai. Oui, c'est du citron. Quoi Il était te dire que c'est du citron. Mais tu as le trouvé quand même. Bon, même si je t'ai donné beaucoup de. Non, j'ai pas trouvé, gros. J'ai pas trouvé. Ok, donc tu vas boire. Là, tu acceptes euh, de boire. J'accepte de boire. J'ai perdu, gros. T'aurais pu me faire un citron naturel. T'aurais pu me faire un truc bien. Tu m'as fait un truc de merde là. Putain, UI. il fait un jeu, il le fait à moitié. Il fait pas mal. Mangue on... Non. Ah C'est de la pêche Oui, bravo. Bravo Yannou T'es pas obligé de tout voir. Ouais. Rappelle-moi ce qu'il y a là-dedans, Cyril. On a du Worcester sauce du tabasco, du piment d'Espelette, un œuf. Ah oui, de la sauce teriyaki, un petit peu de vinaigre de riz Et du de l'amour. Ah, oh, il a tout vu. Let's go Ah là on est bien là. C'est joli hein. Allez. On va étaler juste la pâte, on va faire nos petites tartelettes. Préparez votre four à 180. À 180 en chaleur tournante. tu veux mon fin. En gros on prend la taille de la tartelette à peu près. Et on va venir ce qu'on appelle foncer la tarte. Tes pouces, appuyez bien ici en fait. Il faut que ça vienne bien ici. Et tu le plaques bien contre le, le robot. Je suis à nous, je fais des trous. Quand c'est pas dans ta mère, c'est dans ton oncle. Et pourquoi est-ce qu'on fait des trous dans la tarte, Cyril C'est pour pas qu'elle gonfle. En fait, Mais ça... C'est on... du troll. Non, non. Bah, c'est premier degré, de... t'as toi Ouais, ouais, ouais. Juste, le truc dans le poids chiche, c'est que c'est super bon. Genre, tu, tu peux le prendre, et le graille comme non, ça, Non non. tu hum, as hum, te régaler Ah oui, vas-y, fais-le. Bah, c'est bon, hein. <rire> est-ce qu'on a un objet lourd Mec, il est parti, il a pas pété, il ce Il est patard, parti, hein. il a pas pété. Deuxième essai. Oh, là, tu l'as pété. Ok, là, je l'ai eu. Oh, ça fait de la poudre de pois chiches temps, pourquoi On va faire cuire nos fraises dans le sirop chaud. Je vais juste venir rajouter, je vais te laisser prendre ça, et toi tu vas fouetter, ok Je vais venir rajouter mon, mon sucre, et je rajoute du sucre gélifiant, c'est de la pectine. C'est pour un petit peu euh, épaissir notre sirop. Ok, on va le faire bouillir pendant environ une bonne petite minute. Regarde, moi je fais ça, comme je fais les omelettes. On va juste recouvrir nos fraises avec Et on va laisser refroidir ça Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Alors, mon euh, cher Cyril Alors là, là. Euh, mon cher Chouachin Je suis en train de faire la crème pâtissière Et j'ai rajouté euh, de la farine Francine, la copine On la connaît. <rire> Ensuite j'ai rajouté du lait Que j'ai fait un petit peu chauffer ici Et là j'ai rajouté tout le mélange dans cette casserole Je mélange tout petit T'as pas mis un peu de jus du chef hein J'ai mis du jus du chef Ça c'est l'amour toujours Après j'ai frotté un petit peu mes cheveux par dessus comme ça Et c'est bon Oh là bon... là Oh là là ça aiguise ah là, ah là, il est, il est pas là pour rigoler, il est là pour baiser de la feuille. donc on... oh oh Il est si fast, il est si fast. Putain, il découpe ça de façon légendaire. Mais mec, mais c'est si fin. Ah oh, tu, veux faire ça avec une tête de huit Et voilà. Oh, oh, oh là, bonne beurre. Oh La bonne beurre. On va goûter, on va voir. Il faut toujours goûter ce que tu fais. De la merde. On va foutre ça dans l'œuf. Ok. Et une fois que c'est sera fait, on va foutre ça dans la panure. Mais comme c'est du chèvre, une fois qu'on va le frire, ça va péter. On va le refaire une deuxième fois pour avoir une deuxième sécurité. Moi, je m'occupe de tout faire, Ouais, vas-y. T'as un coup, pardon. On a notre dessert. Ok, ok. Il nous manque juste la garniture de notre plat. On va préchauffer notre four à 180. Sinon, on commande juste des frites à McDo et on s'en sort. Absolument pas. McDo, c'est fini. Vas-y, je m'en occupe. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. C'est bon Lanou Pourquoi ça c'est pas pareil que ça Regarde. Que tu vois la différence bordel Regarde siècle Tu pourquoi J'y suis allé franco. C'est fait qu'on ait bouffé le reste de la crème. Ok es bien. Alors moi ce que je te conseillerais de faire c'est genre tu sépares ça dans les trois qui restent. J'avais peur de mettre trop en fait, je vais, je vais y aller franco et je vais mieux étaler. Ça, ça fera ah, moins chier. Oh, mais c'est mille fois mieux Cyril. Ouais, ouais, Celui-là est magnifique. Bravo, je suis avec toi, là. Merci beaucoup. Donc là, on va prendre nos petites frettes qui ont confit. toute son ailleurs Délicatement avec une pince pour pas trop les marquer. Vrai. Et on va venir en fait. Ah, c'est là que tu vois que c'est un ouf, les gars. Attends, je, je laisse uh, hop, le profil pour que vous le regardez bien. Oh là là, c'est joli, hein. Je te laisse faire pareil. Je, regarde. je vais regarder. ma tartelette, Ah ouais, ça, elle est moins jolie la mienne. Je, je le reconnais, hein, reconnais volontiers. On va frire nos chromesquis Ah ouais. Tu J'ai un peu peur. T'as juste qu'à le baisser. Tu le soulèves et tu le drops délicatement. Doucement. Doucement. Doucement. Let's go. Tu sais ce, ce que je te propose Dis-moi. Tout ce qu'on a préparé, on va poster ça sur nos Instagram. Si vous êtes curieux du, euh, du résultat final, on va prendre une photo ou une vidéo exacte de tout ce qu'on a préparé oh et on postera tout sur Instagram. Pour moi, c'est le genre de truc que j'aimerais bien refaire. Et euh, comme je vous dis, on va recevoir un gros barbecue, donc j'aimerais trop faire des trucs avec. Pour ceux qui ont pas Instagram, on prendra aussi en photo et on postera sur Twitter. Ouais. Et évidemment, mais merci à Logitech de nous avoir fourni toutes les caméras, le stuff pour, pour faire ça. À la Showcorp, nous avions la régie. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette petite émission qui sortait du, de d'habitude. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. C'était Show and Cyril. Merci les Il... Ultra.